Alors une voiture à hydrogène c'est une voiture électrique à la base donc c'est un moteur 100% électrique euh, sauf que ce moteur n'est pas alimenté par une batterie qu'on doit recharger il est alimenté par, pour l'essentiel par une pile à combustible qui produit l'électricité dans la voiture à partir de l'hydrogène qu'on met dans le réservoir et de l'oxygène qu'on récupère dans l'air donc on a tous les avantages d'un véhicule 100% électrique donc pas de bruit, pas de vibration, pas de pollution euh, mais on n'en a pas les inconvénients parce qu'on a en fait une autonomie euh, classique de de 500 km et puis surtout on a euh, un temps de recharge qui est celui qu'on a d'habitude avec un véhicule thermique, donc de quelques minutes. C'est pas un truc surfacturé, c'est le prix du compteur comme dans un taxi qui pollue